Et, Et coucou, c'est les successeurs, successeurs de Disney euh, donc bah, pour une euh, petite vidéo euh, avec notre nouveau camiscope. Ça y est, <rire> enfin. Ouais. Donc euh, vos petits commentaires, euh, qualité d'image. Ouais, ton, est ce que vous ça, en pensez. Et... On vient de la voir, donc on n'a pas encore euh, bien tout, Riffis doit revenir nous voir pour refaire des tests et tout ça. Voilà, donc euh, okay. vos impressions hein, sur le cadrage, la couleur, le, le sang, la lumière. D'accord, <rire> D'ailleurs, attendez, euh, on n'avait pas ça à voir et du coup je le réflexe voilà. <rire> On le euh, Donc voilà, on n'aura plus besoin de faire de classe, on aura plus besoin de euh... de couper les vidéos toutes les minutes. Voilà, tout à fait. Et donc on remercie tout le monde. C'est grâce à vous, ça nous a motivé à acheter euh, pour de passer au dessus. On a acheté donc un caméscope. Euh... Sony FDR Axe ah, 100 voilà, <rire> qui peut donc filmer en 4K comme ça au moins on est... Euh, on est au top niveau de la technique. On est, pour l'instant on va pas filmer en 4K non, euh, bah, une façon, personne de 30... Voilà, elle pas équipée pour regarder après en fait les vidéos. Voilà, mais en tout cas on est prêt si besoin. Donc on remercie tout le monde, on remercie Safira aussi, qui, oui. euh, qui est sûrement une des personnes qui a le plus investi dedans pour mon anniversaire, donc merci à elle. Merci, <rire> merci Safira, merci François, merci, merci à toi, merci à moi, merci à Rifiz, merci à Bibi, merci, Bibi, merci toute de la raide. terre, merci à tout le monde, merci à aussi. Et donc voilà, c'était donc, euh, juste pour ça, euh, pas Salut. que pour ça. Mais... <rire> Non mais c'était en plus non. pour... Euh, donc vous avez été nombreux encore une fois à demander notre avis sur, sur Zootopie euh, On sait qu'il est sorti il y a longtemps, on a fait le monde de Dory mais euh, mais vous demandez quand même notre avis officiel sur Zootopie On a dit dans, dans notre live qu'on allait en parler voilà. Donc voilà, ouais, bah, il est sorti il y a presque un an maintenant. Et gens. bah oui, puisque la sortie DVD s'est fait déjà il y a quelques temps Il y, a, donc, euh, il y a bien... Fin juin Oui, donc il y a bien deux mois et demi euh, donc on l'a là, <rire> voilà. Et donc ben bah, notre avis, euh, bah, moi j'ai trouvé ce film euh, bon, bah très drôle hein, déjà dans un premier temps. C'est vrai. Des personnages attachants. Euh, L'histoire est pas mal. Ouais c'est vrai ce côté un peu enquête. Oui vrai. voilà. Euh, après, euh, ben bah, toi t'as été déçu sur un point. Moi bon, juste un point. Et puis tout le monde, plein de gens que je comprends pas, c'est que euh, vous, enfin peut-être pas toi qui me regarde toi, là, mais euh, il mais y en a qui, à chaque fois qu'on cite un défaut, c'est, ah oh, mais c'est pas grave, oui chers toutes les excuses possibles, mais là on ne pas nier, c'est vraiment un défaut, le mm -hmm. film est très mature tout le long, et en un seul coup arrive le moment où, où tu es plus ou moins d'accord avec moi, où Safira oui. est plus ou moins d'accord avec moi. Voilà, le, le moment la, la lapi... euh, bah, lapi... où Jody. Jody apprend que... le... le... Bah... le... Non non c'est plus euh... C'est plus du côté du renard Voilà en bah, fait c'est au moment je Judy elle dit Peut-être que ça vient de leur ADN, peut-être que... Voilà que finalement les animaux sont méchants à cause de... Les animaux carnivores sont méchants à cause de leur ADN machin voilà. Et le ouais. renard du coup il le prend pour lui Bah, bah il euh, Alors il... qu'ils étaient basés d'une bonne amitié tous les deux machin Et Donc, il la boude vraiment Et du coup il la boude de... de, de voilà. Il fallait en gros qu'il y ait ce petit élément déclencheur pour créer une dispute. Voilà pour que ce soit ça Donc sympa. on a trouvé ça un peu gros Voilà c'est... Un peu dommage, voilà. c'est pas grave parce que voilà, mais ils auraient pu trouver, oui, d'accord, voilà, Nick a ça. beaucoup souffert dans son enfance, mais amener un que... autre moyen de dispute peut-être. Ouais, voilà, parce que là j'ai trouvé que c'était euh, ben, un peu gamin. Limite on voit dans les yeux de Judy en fait qu'elle comprend pas ce qu'elle a fait. mais voilà. c'est bon Puis et Du coup elle s'exclut, elle retourne dans sa famille, après j'ai juste trouvé ça dommage. Oui, c'est vrai que c'est la partie un petit peu euh, du film qui est. Euh... Sinon, j'adorerais avoir. Bah décevante, suite, mais. Euh... J'adorerais avoir une suite parce que j'ai l'impression qu'on a, on est resté dans l'enquête, mais quelque part on s'est presque pas occupé de zootopie. La ville ouais, la ville en elle-même elle est très intéressante. Ouais. C'est vrai que la ville en elle-même, on n'en voit pas des masses. On va qu'une fois, on... qu fois dans la jungle, on va qu'une fois dans la toundra, ouais. et c'est très survolé. Mm. Et euh... Il n'y a pas vraiment d'approfondissement au niveau de, des lieux de, de la ville, enfin tout l'univers en fait, autour de... Et c'est pour ça qu'il même deux, des autres habitants bien. finalement. Ah ouais, mais... Que, bon, on en voit, on est, il y a plein de personnages... Tous les personnages euh... sont attachants, ouais, ouais, ouais. J'ai été très touché par l'histoire des loutres, moi. Je sais pas pourquoi, pourtant, ah, oui. pourtant, pourtant c'est très banal. Ah, oui. J'ai été, été hyper touché par ça, du genre elle voit, elle voit son mari, mais euh, c'est plus son mari, ouais, ouais, c'est ouais, très ouais, triste ouais, en ouais. fait. J'ai été vachement touché par ça. <rire> Bon évidemment la scène des paresseux... Ouais Mixeditionnel Mythique <rire> avant même qu'ils sortent parce qu'ils bah, avaient... avaient très très spoilé ouais. Euh, ouais, ce moment-là. Euh... Donc euh, bah, ça forcément, on peut pas nier le film super drôle. L'histoire tient debout quand même maintenant. Ah bah oui, c'est sûr, mais voilà, que... Euh... Euh... Mais je pense qu'à cause de cette petite erreur pour moi, je pense que s'ils si font un 2, il y a toutes les chances qu'ils soient vraiment meilleurs que le premier. Parce que le premier, on peut pas dire qu'il soit, pour nous, on peut pas dire qu'il soit mythique, parce qu'on ne l'a pas vu assez jeune. Oui. On l'adore, mais on va pas être aussi chiant que les bah Si plus. on va comparer par exemple à vice-versa, mmh. euh, voilà, je préfère vice-versa. Ah oui. Ah oui, oui, moi aussi. Quand même, l'histoire, bon, mais ça n'a rien à voir, hein, les histoires. On mais sait euh... que beaucoup d'entre vous préfèrent la Zootopie, mais... Voilà, vice-versa est quand même plus, on va dire, réfléchi. Ouais, il y a plein de détails que les enfants ne comprendre. Qu'on ne comprenne pas, c'est obligé. Il oui. y a plein de trucs, mmh. le train de la pensée, les faits, les bah autres. Il voilà, y a des choses que là, tu un... peux pas comprendre en bas âge. C'est quand même un film assez réfléchi. Zootopie, il est beaucoup plus basé sur. Euh, bon, euh, vice versa est drôle aussi, mais il euh, est beaucoup plus basé voilà sur le. le comique, on va dire. Ah oui, oui, oui, c'est sûr. parce que ouais. Même si l'histoire est très sympa, hein, Ah coup. oui. D'ailleurs, vice versa, ils ont pas. Non, ils ont non, non ils ont pas annoncé, ils font pas de suite. Je pense pas qu'il fasse un but. Zootopie, que... je sais pas si as vu quelque chose euh... Euh... Mais nos Pixar euh, c'est pas, pas Pixar, mais euh, nos les... ils ont rien dit. j'ai dit vice-versa puisqu'il y a des qui qui sont C'est Pixar qui a dit qu'ils vont, euh, qu vont arrêter de faire des suites. Ils ah. vont faire... Euh, comme ils l'ont dit, ils vont faire des mondes de Ralph 2, ils vont faire Toy Story 4, oui, ils vont faire Les Indestructibles 2 et peut-être un ou deux autres, je sais plus. Et après, ils vont l'arrêter pour se concentrer sur des univers différents. D'accord. Donc voilà, c'est pas plus mal, bah, euh, les... pas plus mal hein, parce que... Bon... Les deux, il y en a des bien, il y en a vraiment bien. Voilà, bien. en général, ça a jamais. Enfin, c'est bien, mais ça a jamais été. Euh, à part des exceptions, attention, ça a jamais été forcément des bonnes idées. Oui. Voilà. Et puis faire un 2, moi je trouve pas forcément que ça apporte. Mais, ça, mais même, même, story, story, même Toy Story, je trouvais que ça se terminait super bien. Hop, c'est le renouveau de la vie des, euh, ouais. des enfants. Pourquoi recommencer Bah ben oui, c'est qu -ce ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire C'est pour ça que je suis curieux, mmh. parce que j'ai été déçu que par Toy Story 2. Moi mmh, aussi. Donc euh, à voir. Et pareil pour euh, revenir du coup un petit retour par rapport à notre vidéo sur Dory, beaucoup de gens préfèrent, mais vraiment, hein, une de grande de majorité préfèrent les, euh, les gens, ils préfèrent Dory. Le monde de dori Non, non, je suis assez Non, <rire> non fait, après voilà, chacun ses goûts, mais oui, oui, ça oui, m'a surpris de voir si euh, aussi nombreux. C'est vrai que Après je peux comprendre, mais Mais on s'est déjà expliqué sur ces.. Le monde de Dory on a déjà donné notre avis. Et puis qu'est-ce que je peux te dire d'autre Moi sur le vol l'autopie non, après, bah, très, bonne, très bonne surprise, moi j'ai rigolé de... J'espère qu ra de... qu'ils rappelleront Shakira. Oui, <rire> <rire> Parce que la première fois que j'ai entendu... J'ai dit que c'était Shakira, j'ai mis longtemps comprendre que la girafe, enfin, pas la girafe, la gazelle. La gazelle, Shakira Et bah, je me suis dit mais attends. La première fois que j'ai écouté la musique, quand vous l'avez dans le train, on n'a pas trop remarqué, ce que je découvrais. Mais alors à la fin, mais mais à la il la la le concert avec tous Il est génial, tu vois, gazelle. Et puis t'as tous les personnages. Non, il est... Non, non, non, c'est trop bien. j'ai ouais, mis longtemps à comprendre ce que tu fais. Ouais, mais euh, sérieusement, ça a été une bonne idée. Je crois même que j'ai que compris en fait pendant le générique de fin, Enfin au concert. Ouais bah ouais, parce qu'en plus ils le je mettent bien en, en avant. Hein. Ça fait chaque, Bah oui en même ouais. temps. En même temps. Ah quoi que dans la Non, dans la musique on peut le reconnaître, mais après c'est pas ça ouais, ouais, bon euh... Je suis gazelle. Ouais. Bienvenue à Zootopie. Et <rire> ce n'est pas le zootopie que je connais. Et après t'entends chanter <rire> Alalalala. Et là je me suis dit, alors c'est chez Kira. <rire> Non non non, euh, très bonne surprise, euh, mais euh, voilà, après je peux pas dire que ce soit une déception, le fait est qu'on n'ait pas vu le monde, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait un 2, quand même. Et, bah que, et que le 2 soit peut-être plus consacré sur le reste de la vie, voilà parce que sur là, les, euh, les, les différents Parce unités, que là, et... Judy est arrivée, il y avait une enquête en cours. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, maintenant, elle a niqué dans son équipe, enfin, il y aurait pas tout ce côté, je cours après lui. Ouais. Euh, voilà. Bah voilà, on peut supposer que s'il y avait un 2, euh, il serait coéquipier Et puis son sont donc forcément Il y aura une, une autre veut... enquête. Il peut y avoir n'importe quel genre d'enquête. Euh... Et peut-être une enquête qui nous amène à découvrir plus euh, les autres univers. Ouais, moi je veux vraiment voir plus de trucs sur la toundra. Papa, ouais. Euh, bah les autres paysages. Et puis faut... c'était bien fait quand même. Euh... Ah, oui. Le film est vachement bien fait, donc pourquoi pas voir la, ah, oui. la partie dans la forêt et puis Et une nouvelle cool. chanson avec Gazette. <rire> <rire> donc Shakira, tu auras encore des Bah un peu comme <rire> Collins est euh, revenu pour. Euh... Oui. Pour d'autres films Disney j'aimerais vraiment que Shakira c'est quasi obligé. C'est la seule musique du Oui. Bah la musique, la chanson. La chanson. Donc voilà, pour notre avis, je sais pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires, on nous de venir y voir. Mm -hmm. Mais comme du coup on l'a vu il y a un moment qui est sorti il y a un moment, c'est vrai que là tout de suite, non, je crois qu'on a fait à froid, euh, peut-être qu'on a oublié un truc. Ils <rire> vont mais... dans le monde des, dans le tout des nudistes aussi ça les enfants ils comprennent pas forcément bah hein. mais quand il y a l'éléphant qui fait grand écart devant Judy qui est comme ça je veux dire il y a des choses un peu osées peut-être <rire> pour un public euh... c'est pour ça que je à tout le monde en mais fait. Voilà, oui, et c'est pour ça que le moment où ils se font la tête j'ai trouvé boum il est redescendu dans le côté enfant oui. ce qui est dommage parce que Disney réussit à bien trouver un juste bah ça fait lui. un peu oh tu m'as déçu je te fais la gueule voilà ouais voilà en quoi, gros ouais. ça se résume à ça voilà. Après, c'est vrai que si on parle du... parce que pour dire un truc très important aussi qu'on allait oublier de parler, c'est, je un... crois que c'est la première fois qu'un film est vraiment basé sur le racisme, oui. parce que c'est le cas quoi. Bon, après, c'est vrai qu'ils bah, oui, vont cas. parler de mélodie Sud, mais c'est différent. Et ben, on te regarde. Voilà. Et encore, je vous dis, elle a pas du tout dit ça de façon raciste non. en fait. C'est pour ça que j'aime pas trop ce moment. J'ai du mal à cerner euh, ce que nous fait Nick en fait. Et euh, ouais c'est vraiment un truc raciste pour le coup parce que les prédateurs sont moins nombreux mais du coup il y a des gens qui commencent à avoir peur d'eux euh, quelque part le méchant de l'histoire... Euh, euh, c'est vrai que elle elle le méchant de l'histoire n'a pas forcément tort dans son idée mais elle avait pas besoin de faire ce qu'elle fait mmh. en fait. Donc vous devez savoir qu'elle est méchante mais bon... Voilà, non on non non bon, <rire> il, est, il est super bien équilibré... Euh, il y a non non, vraiment là. A, il y a de l'action, euh, voilà. il n'y a pas un moment où on se rend... Il n'y a pas de pas de déception en particulier. Quoi. Y a non, à part euh, ouais, ce, par ce petit passage voilà. Moi, je pense que voilà ils auraient pu trouver une autre façon d'amener à une dispute. Quoi. Oui, oui c'est sûr. Je vois pas... Euh, je vois pas... Euh, J'ai trouvé ça un peu... Euh, un peu tiré par les cheveux. Voilà, tiré par les cheveux. Voilà. Ben voilà. <rire> Dites-nous votre avis à, à vous. Désolé encore à tous ceux qui n'étaient pas intéressés par notre avis là-dessus mais dans les lives, c'est la première chose que vous nous demandez. A... Ouais. Zootopie, zootopie, zootopie. Donc voilà, au moins, on, a... on essaiera de le faire. Maintenant, même quand on est en remarque, on, on s'en et hein. Et même vice versa, on était en retard. De toute façon, il y a tellement de ouais. youtubeurs qui, qui le font. Aussi, que... aussi, il y en a qui sont taqués. Euh... En même temps, c'est pas plus mal qu'on ait du recul. Mm. Bah oui, oui. C'est vrai, hein comme ça on en parle. Parce que entre voilà, il y en avant. a qui, à peine ils ont vu le film au cinéma, ils donnent la avis. Ah oui, mais c'est en général. C'est vrai que nous on est un peu en retard. Il y a plein de gens qui s'intéressent. à ah, bon, qu'est-ce qu'ils ont Donc voilà. Et mon personnage préféré, euh, je ne sais pas. Les deux, les deux personnages principaux sont vraiment super Franchement, complémentaires. Franchement, oui, voilà, il y a une bonne complicité entre les deux personnages principaux. Après, moi si je devais en choisir un. Bah du coup je préférerais Judy vraiment Moi, attends, okay. un petit pourcentage parce que du coup Nick il est à faire la gueule pour rien Moi je vais fou, dire ouf. Judy parce que c'est un lapin et que j'aime bien les mamans. Ouais <rire> et qu'elle est trop chou oui. Allez, <rire> Allez bon. on y va. Dis nous quel est ton votre personnage préféré Allez salut, salut.